Bonsoir. et eh bien, émission radar numéro 44, jeudi 5 avril 2018, intitulée Impuissance sociale bureaucratique. Alors, pourquoi ce titre Pourquoi cette impuissance déjà Pourquoi est-ce qu'elle est sociale et pourquoi est-ce qu'elle est bureaucratique C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grèves perlées qui sont décidées par des états-majors syndicaux et politiques. Euh, on a des députés euh, euh, à étiquette qui refusent euh, de soutenir euh, la famille euh, d'une victime d'un crime raciste euh, qui réunissent des gens à la Bourse du Travail salariés pour euh, poser une date du 5 mai comme ça euh, qui tombe du ciel, ce sont des gens qui, euh, qui de manière autoproclamée, décident de nos plannings et cette grève perlée, notamment à la SNCF, euh, on, je serais euh, dirigeant du MEDEF, elle me conviendrait tout à fait parce que au niveau, si j'avais une transnationale, deux jours par-ci, deux jours par-là, bien prévenu à l'avance sur un trimestre, moi, au niveau de ma logistique, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, le pauvre type qui n'a pas de voiture et qui doit travailler pour nourrir sa famille, et eh bien lui, il sait qu'il va être emmerdé pendant trois mois, avril, mai, juin, il va être emmerdé pendant trois mois, dans sa vie, peut-être même que dans le cadre de cette nouvelle loi travail, il va être licencié, parce qu'il ne pourra pas être à temps à son travail, et moi je dis c'est totalement euh, ignoble, c'est-à-dire qu'on arrive à des moyens euh, de revendication qui sont en contradiction avec l'intérêt des travailleurs, donc on doit réellement aujourd'hui se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a des bureaucrates à l'intérieur détats majors politiques et syndicaux qui se, qui se sentent en droit d'instrumentaliser nos luttes. Et donc, aujourd'hui, comme tous les jeudis, on a fait notre présence d'une heure, de 19h à 20h, par rapport à trois jeunes, avant ils étaient quatre, trois jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, et donc j'ai appris que ben, le, le, le prince héritier d'Arabie Saoudite euh, le, notre cher prince héritier d'Arabie saoudite, qui je crois s'appelle Mohamed Salman Al-Saoud, va être reçu par M. Emmanuel Macron à l'Elysée le, le 10 avril euh, dans le cadre d'un partenariat stratégique. Alors, on avait eu... Pendant la campagne présidentielle, un Emmanuel Macron qui nous avait dit qu'on n'avait quasiment rien vendu à l'Arabie Saoudite, alors qu'on le sait très bien, c'est le principal client des marchands d'armes français, et que ces armes servent, dans le cadre d'une coalition, à bombarder les populations civiles du pays le plus pauvre du monde, je nomme le Yémen. Donc, on a des représentants de l'UNESCO. Je dirais la vitrine... Euh, de, de protection, soi-disant, du patrimoine mondial, euh, qui a constaté que des villes classées au patrimoine mondial par l'UNESCO avaient été détruites ben, oui, par, des, par des canons français. On a des journalistes qui ont pu photographier sur le terrain des véhicules blindés Renault euh, au Yémen, et donc c est, c est, cette impuissance bureaucratique Elle dépasse largement le cadre social pour s'étendre à, à quelque chose d'ignominieux. C'est-à-dire qu'on nous parle d'un partenariat stratégique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler euh, d'une collaboration militaro-industrielle Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de fournir des armes à des régimes qui pas à rougir face au régime nazi Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train d'écraser des populations civiles comme, comme s'il s'agissait de vermine Est-ce qu'aujourd'hui on ne se rend pas complice de crimes contre l'humanité au nom de la balance commerciale Et tout cela accompagné par une diplomatie et par une bureaucratie qui qui avance à son petit train de, de coups de tampon en, en, en bas du formulaire numéro 203 où on a une, des gens qui accordent, qui accordent le droit de commercer avec ces immondiscatures. Alors moi je tiens à rappeler quand même qu'en 2014, comme en Ukraine, il y a eu déjà plus de 10 000 morts il y a plus de 15 000 morts, je crois, en Ukraine depuis 2014 et la, dé la déstabilisation qui s'est faite euh, par euh, Mikhael Saakashvili euh, où il a envoyé des, des, des tireurs d'élite pour tirer à la fois sur la police et sur la foule sur la place Maidan, pour, en fin de compte, euh, euh, casser une situation euh, d'un pays, casser, casser la paix civile euh, à l'intérieur de l'Ukraine pour pouvoir instaurer un état de, de, de chaos qui va être profitable à des gens qui euh, dans les années euh, 20-30 ont été précurseurs du nazisme en Allemagne. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont organisé des pogroms, qui ont exterminé les populations euh, juives euh, en Ukraine, euh, bien avant que les SA même n'existent et que les SS. Et donc aujourd'hui, on voit que euh, le Reich de l'Union Européenne et les états unis d'Amérique euh, collaborent de manière très ouverte, finance euh, je dirais un esprit qu'on avait cru mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je dirais que c est, c est, cette bête qu'on a cru morte, elle relève, je dirais pas sa tête, elle relève ses têtes, et à aucun moment, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche en France, on a des gens qui disent « mais il faut interpeller le tribunal pénal international, il faut se saisir de ce Michael Saakashvili, qui est un, qui est un criminel contre l'humanité, et, et qu'il y ait un procès, qu'il un, un procès ». Non, non, aujourd'hui le rage de l'Union Européenne, tout du moins en Allemagne, eh bien poursuit euh, Karl Puigdemont, c'est-à-dire on poursuit... Euh, quelqu'un pour rébellion parce qu'il a organisé un référendum euh, dans la province espagnole de l'Empire de l'Union Européenne qui ose s'appeler Europe. Et donc celui-là, oui, il est en prison. Alors il est en prison. Pourquoi est-ce qu'il est en prison en Allemagne Pour éviter qu'il s'enfuit, pour éviter un délit de fuite. Mais nous, nous ce que je tiens à dire, c'est qu'en France, on a des délits de fuite permanents à l'intérieur de toutes les installations nucléaires qui, même dans leur cadre de fonctionnement normal, balancent dans l'environnement dans euh, du tritium, euh, du césium. En veux-tu, en voilà. Mais cette fuite-là est complètement européenne. Cette fuite-là est tout à fait admirable, remarquable et légale. Mondial. Mondial et légal, mais ça va plus loin parce que là on parle de problèmes nucléaires. Mais si on devait parler de problèmes biologiques, il faut savoir que les tours de refroidissement euh, des centrales nucléaires, ce sont des tours qui par à évaporation d'eau permettent de refroidir l'eau du circuit secondaire pour pouvoir le renvoyer vers le, le réacteur après qu'elle qu ait été turbinée sous forme de vapeur pour produire de l'électricité. Eh bien, cette eau, est tellement chargé en salmonelle, euh, en, en légionnelle, qu'il y a eu des morts dans les campagnes. Ce qui, quand il y a des phénomènes atmosphériques qu'on appelle d'occlusion, et donc que les couches chaudes se trouvent enfermées par des couches froides, eh bien, il y a des gens qui ont respiré euh, cette, cette légionnelle et qui sont morts de légionnellose qui sont morts de légionellose. Et donc les préfets cachent que les taux dans la vapeur d'eau des cheminées de refroidissement de nos centrales nucléaires sont mille fois supérieurs aux taux normalement euh, recommandés dans, dans tous les systèmes d'aéro-réfrigération. Donc les préfets sont des criminels complices administratifs et bureaucratiques euh, de, de, de choses qui vont contre euh, le, la santé des Français. Donc on est en plein dans le sujet aujourd'hui, on s'aperçoit, que au Yémen, en septembre 2017, il y a une organisation que vous connaissez peut-être qui s'appelle Amnesty International. Et donc, ils ont récupéré des morceaux de bombes en septembre 2017 au Yémen, et ils se sont aperçus que c'était une bombe de fabrication américaine qui avait tué et mutilé des enfants lors d'un raid sur des habitations. Voilà, à Sanaa, au Yémen. Et alors voici ce que, ce que disent les experts d'Amnesty International. Ils disent « Rien ne saurait justifier que les États-Unis et d'autres pays, comme le Royaume-Uni et la France, continuent de fournir des armes à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. » Donc nous sommes là en septembre 2017. Aujourd'hui, M. Emmanuel Macron s'apprête à recevoir... Le 10 avril 2018, le pays qui dirige cette coalition euh, criminelle qui bombarde le Yémen et, dans des cadres de partenariat stratégique, euh, signer de nouveaux contrats pour des bombes. Alors attention, cette bombe, parce que je tiens à, à, à le faire. Euh, rem... Bien sûr. qui va avoir un tribunal maintenant. Sarkozy, qui a euh, travaillé de même façon avec Gaddafi, vous vous souvenez oui. Et quand effectivement Gaddafi était au point à révéler tous ses témoignages, il a été tué. Comme, comme par hasard. Mais tu, tu, tu nous parles là de Gaddafi. N'oublions pas quand même que les cinq avocats de Saddam Hussein ont été assassinés en Irak. Et que Saddam Hussein lui-même a été pendu dans des conditions qui ressemblent aussi à un assassinat. Euh, que, étrangement, tous les complices euh, de ces crimes euh, contre l'humanité euh, eh terminent, ter, terminent leur vie euh, brutalement pour justement qu'ils ne puissent pas parler. Et donc, aujourd'hui, ce qui est étrange, c'est que quand le Reich de l'Union Européenne arrête son premier prisonnier politique, parce qu'il s'agit de ça, eh bien, voici quels sont les chefs d'accusation qui ont permis au parquet allemand la détention de Karl Demont C'est rébellion et détournement de fonds publics. Alors, je vais me permettre de rigoler très franchement, parce que rébellion, quand il s'agit d'un référendum avec un soutien de la population et que ça se passe de manière non-violente, moi je pense qu'il y a abus de langage pour parler de rébellion, et après, si. Non, mais c'est pas rigolo. Voilà. Ça commence avec la tragédie et termine avec la farce. Oui, mais, mais là, là mais on est dans la farce qui va, qui va tourner effectivement à la tragédie. Parce que quand on parle de détournement de fonds publics, il faut savoir qu'il y a un tout petit pays qui est membre de l'Union européenne qui s'appelle le Luxembourg. Et le Luxembourg, c'est le plus fort produit intérieur brut par habitant de l'Union européenne. Et donc, euh, il semble. Un petit cas jeté non Alors, non, il semblerait, il y a une affaire, je crois, qui s'appelle LuxLeaks. Euh, euh, il y a un certain Antoine Deltour et, et un Raphaël Allais qui ont dénoncé ça, avec euh, une, une euh, des, des, des gens qui font partie de PricewaterhouseCoopers. Donc, des gens qui. Qui investissent, qui placent, et donc ce sont des gens dans un cabinet, ils font des choses extraordinaires. Ils font de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que. Alors je vais t'expliquer. Roger Nimo, là, tout le monde connaît la multinationale Nimo et compagnie, euh, dans l'énergie, dans le transport, les compagnies. Je connais plein de Nimo, j'adore d'ailleurs les Nimo. Voilà. Et donc les. les, les, les tu, sont tout, nos tout, exactement, tout ce qui est animaux, euh, eh bien c'est énorme. Et. Quand les impôts français se retournent vers Roger Nimot qui, qui est le patron de, de cet empire et eh ben, eh bien, eh bien Roger Nimot il, il est comme un célèbre humoriste tout à coup il est insolvable parce qu'il a été au, au Luxembourg faire de l'optimisation fiscale et donc me semble-t-il euh, tous les ans ce sont l'équivalent de 80 milliards d'euros qui n'iront pas dans les universités dans les, les écoles et les hôpitaux français se le disent. Et Un il semblerait, yeux, il semblerait, mais je dis bien ça au conditionnel, parce que que monsieur Emmanuel Macron euh, n'est pas étranger euh, à ces à montages financiers, euh, allez, je vais le dire, crapulés et criminels, euh, qui devraient faire l'objet, à mon avis, d'enquêtes sérieuses et de mises en examen. Donc, ce qui, qui monte très haut, très vite et rapidement, eh bien, et bien, descend et tombe. Avec une immense célérité de très haut et s'écrase au sol. Et donc, je promets à M. Emmanuel Macron que son ascension rapide au sommet va se suivre d'un crash énorme et, et, et rapide. Quand justement, euh, eh bien, oui, peut-être des lanceurs d'alerte, on va découvrir des documents qui seront, qui seront publiés. Et à partir de là, on va s'apercevoir que les criminels crapules qui nous gouvernent euh, grâce, il faut bien l'avouer, à la dictature constitutionnelle de la Vème République, parce que, parlons-en, euh, le 13 mai 1958, il y a un putsch militaire euh, qui s'appelle Opération Résurrection. Des généraux comme Salan, qui seront plus tard traités de euros appellent au pouvoir le général de Gaulle, donc un militaire va s'occuper d'écrire une constitution euh, donc oui, c'est constitutionnel, mais c'est une dictature, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme au moment de Napoléon III, un prince-président, un type élu, euh, au suffrage universel, mais bien sûr sans reconnaissance du vote blanc, ni sans aucun pouvoir de vote pour l'ensemble des résidents. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle a avait... été... — Exactement. C'est là que vont apparaître les ordonnances, le 49.3, et, et tout ce qui permet au prince président d'agir avec un pouvoir qu ne jamais, que n'a jamais eu aucun roi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... — C'est d'une démocratie. — Alors, et, et aussi, les grandes décisions qui ont été prises... Pour lequel le peuple français n'a jamais été consulté, comme la création du CEA et le lancement du programme nucléaire, ça s'est fait dans le cadre du gouvernement provisoire qui a suivi la libération. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas de représentants, on n'avait pas de députés pour mettre le haut là. Et donc, il faut voir que la situation actuelle, euh, avec un prince-président dictateur qui peut gouverner par décret. Euh, qui a le bouton d'une arme qui peut lui permettre de polluer d'immenses territoires pour des dizaines de milliers d'années et de carboniser des populations civiles, eh bien il n'a l'assentiment d'aucun citoyen français. Donc moi je le dis très clairement, moi Roger Nimot, président de la multinationale Nimot et compagnie, euh, je veux qu'on qu arrête M. Emmanuel Macron tout de suite parce que c'est un criminel crapule qu et qu'on qu le passe dans un tribunal populaire, qu'il soit jugé parce que c'est bien beau de dire Sarkozy jugé, mais il faut juger Macron, Hollande Sarkozy, Chirac et s'il faut déterrer les autres on le fera Voilà. et donc aujourd'hui peuple français, il ne vous reste plus qu'une chose à faire il y avait une des revendications en mai 68 qui était étonnante d'actualité c'était la grève du vote eh bien, le rage de l'Union européenne se prépare en 2019 à nouveau à faire élire des guignols qui vont approuver euh, la politique décidée par des commissaires cooptés de manière intergouvernementale, donc des gens qui ne sont pas élus. Eh bien, ces guignols qui vont aller toucher plus de 9000 euros par mois, eh bien... Tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils vont présenter des candidats. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire Comme par référendum, le 29 mai 2005, on a dit qu'on n'en voulait pas de cette putain d'Union européenne qui ose se faire appeler l'Europe, eh bien on va, boycotter, on va boycotter ces élections. Et moi, je veux qu'on soit plus de 80 à 90% à ne pas aller aux urnes. C'est-à-dire on n'en veut pas de cette élection, on n'en veut pas de cette Union européenne. Ces gens-là sont des criminels. Ces gens-là ne sont pas des démocrates. Donc, on n'en veut pas. Oui, mais bon, le, le vrai problème... Oui, oui je, je, je, je, je te remercie, mais moi je sais, que, et on le sait avec les législatives, il y a plus de 6 Français sur 10 du corps électoral qui ne s'est pas déplacé au deuxième tour des législatives. Ça veut dire que l'ensemble des députés potiches de l'Assemblée nationale représente moins de 4 Français sur 10 inscrit sur les listes électorales. Donc on a bien un déni euh, de représentativité, de démocratie. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est, comme je l'ai dit, impuissance sociale bureaucratique. C'est que de comprendre que, que ce soit au niveau du pouvoir, mais... Le vrai problème, c'est que c'est au niveau de l'opposition. C'est-à-dire, les gens qui sont présentés par les médias comme opposants au pouvoir font partie du système. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes collaborateurs, ils sont très contents de mettre leurs petites fesses à l'Assemblée nationale qu'ils osent appeler représentation nationale. Et c'est ça qui est très grave. C'est-à-dire qu'il y a une complicité de l'ensemble de la pseudo-opposition pour, pour, dans le cadre de cette mascarade, pseudo-démocratique, nous faire croire que nous vivons dans un régime euh, euh, euh, démocratique et constitutionnel. Et moi... Tu reviens, de... -moi, tu reviens euh, vers euh, le début de, de, de règne de, de Macron. Parce oui. que c'était c'était euh, c'était un choix non existant. C'était un choix léger. Comment il a été élu Alors, et si On n'avait il... pas le choix. Non. Il, il, il, il a été élu comme, comme a été élu euh, Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a des abrutis qui pensent que les Américains ont élu Donald Trump. Mais non, ce serait aussi idiot que de dire que les Français ont élu Emmanuel Macron. Donc, il s'agit de non-choix. En France, quel a été notre non-choix On a eu le, le non-choix de voter pour un homme qui représente le capital ou pour voter pour une, pour une, une crapule fasciste donc, où est le choix Si on me dit « Roger, on va te, on va te tuer. Est-ce que tu veux être pendu ou décapité ?» Eh bien, je, je dirais « Je préfère m'abstenir. J'aimerais rester vivant. » Et donc, un non-choix est un non-choix. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre du régime électoral qui est très différent aux États-Unis ou qui se passe en France, c'est un non-choix. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces pseudo-démocraties par des systèmes électoraux qui ne reconnaissent pas le vote blanc, imposent des non-choix à la majorité de leur population. Et c'est ça qui est très grave, et c'est pour ça que je vais lire un de tes petits poèmes en français, qui est extrait d'un de, de, recueil. Oui. Oui, bah, Donc, sous le signe de Cybercibel, par.. D -d -d -d Nina, Nina Zivanciewicz Nina Zivanciewicz donc euh, grâce à Pierre Merischkowski j'ai rencontré Nina et je dois dire que ça me fait réellement plaisir parce que bon euh, c'est alors là à l'intérieur je, je montrerai après le petit calendrier j'expliquerai donc je vais lire ce poème qui reproche aux gens de mauvaise foi l'esprit humain peut survivre dans la plus grande misère et à lui-même, je dédicace ce poème. Et mon pauvre peuple qui l'écoute et qui tremble. Et comme ils sont misérables, tous ces peuples qui se trouvent écrasés sous les bottes des mafieux internationaux. La guerre économique est forte et n'a pas de cesse, comme ils sont tristes ces gens qui sont affamés, mais ne comprennent pas que les armes n'apportent pas du pain pour se nourrir, mais seulement un coup de poing gris et féroce à travers la gorge de l'enfer. Et à cause de lui, j'écris ce poème. Sans son titre et sous son propre nom, ni blanc ni noir, dans la misère plus grave, l'esprit humain va survivre. Et même sans aucun savoir et sans conscience, sans pitié, il va résister. La dédicace de mon poème est pour lui. Donc je vais je vais montrer oui Peux-tu faire un peu moins de bruit, mon frère ah, Je vais faire moins de bruit. C'est un choix. Donc, donc je, je monte le petit calendrier. Il est, il est très intéressant. Ce sont les, les deux jours de grève, suivis de trois jours sans grève, suivis de deux jours de grève, suivis de trois jours sans grève pendant trois mois. Donc, j'ai parlé tout à l'heure. Donc, euh, cette, cette bureaucratie, on le, on le voit bien sur le calendrier, cette bureaucratie. Et je trouve très important parce que c'est un ami Cheminot qui m'a offert ce calendrier. Et on y voit, nous, ce qu'on appelle dans la banlieue les rames inox, les rames en, en inox, voilà. Et, et c est, c est, elles, ont, elles ont précédé celles que maintenant on a euh, du, du groupe Bombardier. Voilà. Qui, qui sont... je, je, dois, je voudrais ajouter quelque chose que je trouve très bizarre. Et ces jours de guerre, il appelle avec un nom déjà euh, annoncé, prononcé euh, avant euh, Keynes. C'était euh, « mardi noir euh, »,« mercredi noir »,« jeudi noir oui. tu sais, euh, ». C'était les noms, les thèmes économiques pour certains jours, euh, quand la bourse en 1929 oui. s'est oui, cassée. Et il appelle effectivement c'est comme une blague, mais c'est pas une blague. C'est ah, euh... pathétique. C'est pathétique. Moi, moi, je crois exactement c'est réellement euh, pathétique, cette instrumentalisation de, de nos luttes, parce qu'il s'agit réellement d'un problème vital. Les services publics, je devrais dire même ce qu'il en reste, parce qu'il ne s'agit même pas de services publics. Ce qu'il en reste, c'est euh, peau de chagrin. Mais ce n'est pas uniquement les services publics. Là, j'ai eu une amie, M Muriel Renard, à qui j'ai demandé de, de passer et donc cette amie, cette amie elle, elle ne veut pas s'exprimer parce qu'elle est, elle est, elle est timide une très et elle vit une situation extrêmement difficile c'est à dire que bon déjà elle est sous curatelle donc c'est pas une tutelle mais elle est très embêtée parce que la personne qui, qui s'occupe de sa curatelle ne s'en occupe pas et donc elle n'arrive pas à avoir accès à, à, à des documents officiels administratifs et de la justice elle a été pour se défendre Alors, pour, pour pouvoir se défendre, c'est-à-dire qu'actuellement, elle a l'épée de Damoclès dans moins d'un mois, au, le 1er mai, elle va être expulsée et mise à la rue. Donc c'est une personne, euh, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas toute jeune, qui est malade et qui risque de se retrouver avec toutes ses petites affaires euh, jeté à la rue euh, le 1er mai prochain. Et donc moi je lance un, un appel à des avocats euh, des associations qui pourraient venir en aide à mon ami Muriel Renard donc s'ils écoutent cette émission ils pourront trouver Muriel Renard comme comme l'animal, le, le renard. Ils trouveront un profil Facebook et à partir de là, en, en, la, la prendre que la prendre comme amie et euh, en conversation privée, mettre, mettre au point une stratégie. Parce que son problème aussi, c'est que la personne qui s'occupe de la curatelle ne lui a pas transmis les documents officiels de son dossier, ce qui ce qui a empêché réellement toute démarche. On aurait pu faire une pétition, mais effectivement, une pétition qui n'est pas étayée, et eh bien ça a beaucoup moins de poids. Donc euh, elle, elle est venue pour euh, essayer en moins d'un mois de retourner la vapeur et de faire en sorte de, de, bah de, de retrouver euh, un, un, petit, un petit chez elle pour, euh, pour le 1er mai, pour pouvoir euh, se soigner et, et continuer à vivre. Et c'est le, le pays dans lequel on vit aujourd'hui. On, on a des gens qui s'expriment, qui parlent beaucoup, mais la réalité c'est un pays avec une majorité de travailleurs pauvres, avec des gens qui se retrouvent exclus. Et quand on voit des syndicalistes qui revendiquent, ils revendiquent pourquoi Ils revendiquent pour le monde salarié. Mais le monde salarié, ce n'est pas le monde du travail. C'est une partie du monde du travail. Et nous, nous qui sommes, enfin moi personnellement, qui me pense révolutionnaire, vu que je suis non-violent, et que dans un monde ultra-violent, être non-violent, c'est être réellement révolutionnaire, eh bien, pour moi, je veux l'abolition du salariat. Pour moi, je veux... Je veux une politique de revenus. Pour moi, je veux, je veux des cotisations sociales sur tous les revenus. Je sais qu'avec l'augmentation de productivité que, que, que provoque euh, l'informatisation, la robotisation de la production, je sais que la majorité des revenus, maintenant, sont créés par des machines. Dans le cadre d'usines, il y a quelques technocrates euh, qui, qui, qui vont gérer avec de, de très bons salaires, mais petit à petit, la, les, la masse des travailleurs se réduit, la part des salaires se réduit. Et donc, comme les cotisations sociales ne sont prélevées que sur les revenus salariaux et sur une partie des revenus du patronat, mais qui est de plus en plus minime, et eh bien moi je dis, prélevons les cotisations sociales sur tous les revenus. À partir de là, abolissons le salariat. Créons une politique de revenus, inscrivons la retraite par répartition à 60 ans, de manière constitutionnelle, de la même manière que de manière constitutionnelle en Autriche est inscrite l'interdiction des activités nucléaires à l'intérieur de la Constitution. Donc, je rejoins euh, euh, Roger et Bella Belbéoc. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que moi, j'ai été jeté à terre par des militants insoumis le 11 mars dernier pour le 7e anniversaire de Fukushima parce que ce que j'exprimais ne plaisait pas. Et que disait Bella Belbéoc notamment à Mme Rivasi qui osait dire qu'il fallait faire du nucléaire un thème central d'une présidentielle dans le passé, elle lui a dit, Madame Rivasi, vous êtes assez hypocrite, vous et les vôtres, car vous avez mis en place une politique de fermeture des centrales thermiques qui étaient les seules à pouvoir remplacer, à pouvoir remplacer un potentiel de production électrique. Et donc, comment peut-on parler de transition énergétique quand on vient casser sciemment les, les solutions techniques et donc aujourd'hui nous avons des, des gens qui se présentent à nous soi disant comme des hommes ou des femmes politiques et qui sont là pour accompagner euh, les politiques décidées par les gens qui posent les problèmes et le 11 mars après que je me sois fait jeter à terre déchirer mon anorak par ces militants fascistes qui me disaient ferme ta gueule Roger Nimot eh bien j'ai pu entendre Jean-Luc Mélenchon mais moi j'étais resté du côté des barrières qui faisait la promotion de l'éolien offshore qui comme chacun le sait et tout sauf écologique. Et donc ce sont des solutions qui sont mises en place par les gens qui ont mis en place toute la production centralisée d'énergie et avec les lignes hautes et très hautes tensions qui vont avec. Donc, comment sortir de ce monde C'est en imaginant des politiques post-industrielles. C'est en imaginant le monde de demain. Mais qui, qui parle de François Partant Non, quand on va parler de décroissance, on va nous mettre le guignol Pierre Rabhi euh, à la radio et à la télévision. Voilà, quand on va nous parler d'écologie, on va nous mettre le guignol Nicolas Hulot à la radio, à la télévision ou dans un ministère. Et donc aujourd'hui, on est là avec, euh, je dirais, des, des vessies euh, rétrogrades qui sont présentées comme des lanternes progressistes. Et moi, ça me fait plaisir justement d'avoir Nina avec moi, parce que Nina, elle, elle, a, elle, a, elle a vécu de, de très près... Euh, à la fois en Yougoslavie, aux États-Unis et en France. Donc elle est capable de comprendre que malheureusement, ce, ce problème est un, est un problème global. Est-ce que tu veux nous en parler ah oui, bien sûr. Euh, C'est pas seulement que j'ai vécu euh, dans, dans certains pays, mais quand j'ai vécu, j'ai vécu avec les gens euh, complètement corrects. peut dire. Je n'aime pas ces thèmes euh, politiquement corrects, incorrects et tout ça. Et par exemple, j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai travaillé avec Alan Ginsberg, qui, qui, euh, qui avait, euh, je sais pas. Tous les tous les dossiers de CIA, par exemple, tous les archives. Et il, il a comme un petit peu comme toi, il ne cessait pas à parler, bla bla bla, parler parler parler à gens pour les introduire à la vérité des choses. Euh, mais bon, euh, ce que je te remercie pour introduire, ce, ce, mon livre de la poésie, c'est ma petite poésie, mais euh, ce que je voulais avertir les gens aussi, c'est un livre extraordinaire parce que le thème de ce soir, si je ne me trompe pas, c'était la bureaucratie. Uh, nous avons notre camarade David Greber, qui est un anarchiste et uh, anthropologue, et qui a écrit pas mal de livres, « 5000 ans de dette », c'était un livre, mais l'autre c'était « L'utopie des règles et des rules", qui parle sur technologie, stupidité et uh, les plaisirs cachés de bureaucratie. Et que, <rire> quels sont les, les plaisirs cachés de bureaucratie uh, Simplement torturer... Uh, le, le genre normal, je ne sais pas qu'est-ce que c'est normal, mais c'est le genre innocent qui, qui, qui ne, ne s'occupe pas à, à l'accumulation de l'accumulation de profils tout le temps. C'est pas normal de, de, de s'occuper à. Comme notre, euh, Emmanuel, notre, notre Emmanuel Macron, avec l'augmentation la, des profits. C'est tout ce qui lui intéresse. Euh, euh, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe Par exemple, euh, comme par hasard, j'enseigne je, à la Sorbonne aussi. Et ce matin, comme euh, Paris 1, Sorbonne 1, c'est la seule Sorbonne qui, auparavant, c'était traditionnelle. Ce pas comme Nanterre ou Paris 8, mais la Sorbonne a été bloquée. Et pourquoi Parce que euh, si, le, si, si la loi aurait passé, si euh, c'est-à-dire que seulement les riches et euh, les. Le, sont... le, pardon Oui, seulement certains types de, de jeunes. De, de, de classe de, sociale de, Oui, peuvent, peuvent ah, c'est très mal, J'ai ici j'ai des photos que j'ai prises euh, à quoi s'agit tout ça, mais euh, bon, c'est déjà sympa qu'ils ont décidé d'avoir une grève indéfinie. Ça va aller, euh, aller jusqu'à la fin de, de ce semestre, jusqu'à la fin de juin. Mais euh, aussi, il y a un autre problème, c'est le problème d'Hamlet, de d'Hamlet de, de Shakespeare, c'est-à-dire uh, « to be or not to be ». Qu'est-ce que ça veut c'est l'hésitation Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Je parle comme un enseignant. enseignant. Qu'est-ce qu'on va faire avec les étudiants qui, qui perdent l'année C'est quand même c est, c est beaucoup parce qu'on ne peut pas les noter, on n'a pas, pas transmis certaines choses, donc on ne peut pas avoir des examens. Et on est un petit peu bouleversé. Ce matin, c'était encourageant que tous les étudiants et tous... Les syndic syndicats, tous les euh, camarades, tous les le gens étaient là à discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois dire, je, de, je quoi faire? Oui, quoi faire? Parce qu'il y a des situations où si vous tournez, à, je ne sais pas, vous tournez à gauche, c est, c est, si vous tournez à droite, c'est toujours bordel. Mais bon, ce, ce, ce livre de David Graeber, il est très important. Est-ce que tu peux montrer Et, la couverture? Non, non, mon cher. J'ai fait un euh, entretien avec lui et révis, critique une autre notre, euh, notre révis qui s'appelle euh, La Rose à personne et ça s'appelle notre Max qui était effectivement euh, réalisé de, par Giancarlo Pizzi et Mario De Gaspari euh, qui sont très proches. Euh, à, à Mario Tronti en Italie et tout ça. Bon, Est-ce est que, est que tu ne crois pas, parce que là, tu viens nous parler des problèmes des universités en métropole, mais moi, ce que je tiens. Je dis en passant, oui. Mais, mais moi, je tiens à signaler que dans les restes de l'Empire colonial français, euh, ben, les peuples, ils grondent. Hein. À Mayotte, il y a des barricades qui se sont dressées sur euh, les routes. Et, et donc c'est au, au grand âme, d'ailleurs des, des états-majors syndicaux c'est-à-dire que à Mayotte le, le, le peuple se révolte voilà et donc c'est il faut comprendre que, que Mayotte c'est un archipel qui est situé entre Madagascar et et la côte africaine à atlantique donc c'est c'est c'est il fait partie de la partie orientale de l'archipel des Comores donc c'est c'est ce sont des colonies euh, françaises, mais alors en Guyane, c'est-à-dire la, la partie de la forêt vierge amazonienne que la France a annexée, la Guyane française, eh bien euh, hier, l'opposition au nuisible projet Montagne d'Or, c'est un, un trou de 2,5 km de long, de 500 mètres de large, de 400 mètres de profondeur, qui va générer 24 millions de tonnes de boussi en, juste de manière frontalière à une grande réserve de biodiversité amazonienne et eh bien le, les jeunes euh, Guyanais autochtones se mobilisent et donc tu sais il y a des réunions pour l'acceptabilité du projet, projet qui a été lancé en 2015 par Emmanuel Macron et sa clique Eh bien il y a une très forte opposition en Guyane aussi, c'est-à-dire que contrairement à la métropole les, les, jeunes, euh, de, de, de, les jeunes de tout l'ensemble euh, du reste vestigial de l'empire colonial français bouge parce que ce sont des endroits où il y a des taux de chômage entre 20 et 40%. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans des situations économiques et sociales qui ressembleront à la nôtre, qui sont pires que la Grèce, mais qui ressembleront à la nôtre dans 15-20 ans si on ne bouge pas notre cul aujourd'hui. Donc, notre Marx, je trouve ça très intéressant parce que moi, moi je, je lis Jean-Pierre Vernand, et à un moment, Jean-Pierre Vernand il raconte, parce que lui a été résistant, et il dit qu'il que qu qu va rendre sa carte au Parti communiste parce qu'il ne se sent pas faire partie de ces communistes justement bureaucratiques qui sont en train de, de, de, de dénaturer. Qui un euh, Bruno Pequino, peut-être ils sont tous les noms euh, un petit peu connus à toi. Et, euh, bah, en bref, euh, David Weber a consacré cet euh, entretien où il explique son nouveau livre euh, qui est mondialement connu par, après, après Thomas Piquet, qui est lui euh, d'être de 5 ans. Euh, mais euh, ce livre, c'est sur la bêtise de la démocratie où il explique. Euh, exactement qu'est-ce que nous arrive avec... Il dit que, que le problème de la société aujourd'hui, c'est la sphère privée et la sphère publique ne sont pas divisées, mais ils sont mis, ensemble, mis ensemble sont écrasés par la bureaucratie et rouler et, et, et, que le gouvernement... Lui-même est extrêmement bureaucratisé et euh, qu'est-ce qui se passe ici euh... Moi, je pense que, que les choses se sont aggravées avec euh, l'invention du tableur, c'est-à-dire tous tous ces systèmes informatisés de comptabilité ont aggravé le problème parce que on est on est passé avant on parlait de rentabilité et aujourd'hui on parle de profitabilité. Oui ça aussi, il dit par exemple qu'on euh, passe trois jours par an un individu en, en, en remplissant les formulaires. Donc euh, ces trois jours, c'est quoi euh, 72 heures à remplir des, des, oui. des démarches bureaucratiques. Oui, des démarches bureaucratiques qui. Euh, la, la, le pouvoir de bureaucratie est son invisibilité. Par exemple, si vous demandez euh, quelqu'un à parler avec quelqu'un, un responsable dans une banque ou je ne sais pas où, et faire. Euh, il n'y a, a, a pas le nom, il ne donne pas le nom, donc il est. Le, le chef est euh, méta invisible, invisible et et, euh et tu sais que nous, notre émission 42, euh, on a fait une émission le 15 mars euh, euh, 2018, c'était l'émission numéro 42, qui était intitulée « Légitime défiance ». Eh bien, notre émission 42, euh, bien, le fichier, on a le lien, mais elle est inaccessible à la fois aux administrateurs de la page et à, et à tous les gens, parce que normalement, toutes nos émissions après sont stockées dans, dans l'onglet vidéo et la 42 est manquante. Alors effectivement... Peut-être parce qu'on fait de la radio Non, je crois que dans l'émission... Parce que ça s'appelle du silence radio. Ce moi, moi je crois plutôt c'est que... Ils font pas... Moi je crois plutôt que dans cette émission 42 j'ai eu le malheur de, de de parler des suicidés de la Ve République en évoquant Robert Boulin et Pierre Bérégovoy et, et je crois qu'il y a encore beaucoup d'hommes politiques vivants qui sont extrêmement gênés par euh, ces rappels euh, historiques. Oui, effectivement, cette Ve République euh, génère euh, des épidémies de suicides assez, euh, assez étranges et souvent liées à de grosses affaires euh, électronucléaires, dirons-nous, euh, sans parler de Patrice Pellat de François Mitterrand. Voilà. Il faut... À un moment, il faut essayer de, de regarder l'histoire. C'est-à-dire que la famille euh, Destin Schneider euh, euh, l'Indochine, euh, qui va devenir après la guerre du Vietnam, euh, le nucléaire, tout ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut ah, c'est... C'est intriqué. Il y a un phénomène d'intrication de la crapulerie. C'est pour ça que j'ai lu ton poème, parce que je l'ai lu pour le mot « mafia ». Parce que bureaucratie et mafia. La mafia est extrêmement bureaucratique. La mafia, même si elle se réunit et qu'on met le, le, le, le doigt comme ça, donc elle vote. Si on doit éliminer quelqu'un, la mafia vote. Alors tu mets ton doigt en haut, comme l'empereur romain, ou tu mets ton doigt en bas. Mais c'est la majorité des doigts en bas qui vont déterminer que l'homme va être supprimé. Eh bien, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire le suicidé de la Ve République, il y a eu des doigts en haut, il y a eu des doigts en bas, et ce sont les doigts en bas qui ont gagné. Oui, mais euh, aussi ce que Debe dit joliment, il explique joliment que, que le problème est que euh, euh, cette mafia, euh, il t'impose les lois, qu'il dit yes. par exemple la banque t'impose les lois, euh, et, et, et, et il, elle te fait croire que tu dois respecter les lois qu'il t'impose. Effectivement, ils ne sont pas, ils sont les lois préparées. par et pas, pas, même pas par le, le gouvernement. Donc le banquier qui t'impose ses lois ou te met un indépendance. Non, moi bah, je dis la, la fausse création de lois. C'est de la vapeur d'eau. Voilà. Je commets un geste aujourd'hui qui me rend hors la loi. C'est-à-dire j'appuie sur un bouton et là je suis devenu un hors la loi. Avec un geste aussi simple que ça, je suis devenu un hors la loi. Voilà. Oh, bon bah, je ne sais pas, le problème est vraiment qu'est-ce que la, la question est qu'est-ce que c'est la démocratie vraiment posée par beaucoup de gens que nous connaissons déjà. Mais euh, le, le truc est le, quelle loi, quelle loi nous respectons et qui est, qui est l'organisme ou le, le monstre, Alors, le de... oui monstre monstre allongé qui nous impose euh, qui nous impose les lois, quelle loi nous respectons, ça c'est la question. Alors. Hein? Le, le, le, principe, le principe de la légalité et la fabrication de la loi, c'est pour ça qu'on parle d'assemblée législative, c'est-à-dire que théoriquement, des représentants du peuple, mais s'ils n'étaient pas élus dans le cadre de découpages électoraux et, et sans reconnaissance du vote blanc, on pourrait effectivement les trouver représentatifs, mais quand ils sont euh, élus avec des découpages électoraux et sans reconnaissance du vote blanc, donc des gens qui vont obtenir une majorité dans le cadre d'un système qui reconnaît des minorités en tant que majorité eh bien ces gens là vont édicter des lois qui vont servir des minorités c'est pour ça comme je le dis souvent eh bien, les, les mafias se défendent entre elles et aujourd'hui le système mafieux de la Ve république française est pour moi je dirais beaucoup plus adapté au système mafieux de l'Union Européenne que ne l'est l'Allemagne c'est-à-dire l'Allemagne, elle est liée euh, à, aux États-Unis d'Amérique, euh, historiquement, parce que son, sa croissance forte, c'est qu'on l'a on, on interdit de se réarmer. Donc elle a investi beaucoup plus que les autres pays d'Europe dans l'industrie, comme le Japon, avec l'article 9, qui est interdit au Japon... Euh, justement d'avoir une armée et de, et de, chose sur laquelle ils essaient de revenir en, en ce moment et donc ces, ces deux grands pays industriels que sont le Japon et l'Allemagne ont été en fin de compte euh, les, les sous-marins je dirais presque les sous-marins nucléaires euh, des états unis d'Amérique en Asie et en Europe c'est à dire que mais aujourd'hui ils le sont par défaut, parce que ce que subit la population japonaise suite à la catastrophe du 11 mars 2011 à Fukushima, ou ce que subit l'Allemagne, parce que l'Allemagne, géographiquement, est au premier rang de, de l'affrontement avec la Fédération de Russie. C'est-à-dire que si cela devait tourner effectivement au conflit chaud et généralisé, elle serait réellement... En première ligne, eh bien, les, les seuls qui, pour moi, ont une politique impérialiste équivalente à celle des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire, par exemple, non-ratification. Euh, de la convention euh, 1669 de l'Organisation Internationale du Travail concernant les peuples autochtones. On le voit aux états unis Actuellement, j'ai entendu qu'il y avait à nouveau un, un grand pipeline qui, qui comme, comme il se doit statistiquement, quand un tube en acier fait des milliers de kilomètres et qu'on est obligé de mettre des pompes sous les, un certain nombre de kilomètres à, à, à cause de de la viscosité des produits pétroliers qu'ils transportent, et eh bien à un moment, bah, ça fuit. Et donc là, il y a à nouveau un pipeline qui a fui. On va dire la faute n'a pas de chance. Non, pipeline égale fuite. Et, et donc, on a annexé des territoires euh, au Dakota qui étaient théoriquement euh, protégés par un traité, le traité de Fort Laramie, qui donnait juste. Il y a Vida Eternam, et ces territoires, en gestion aux indiens d'Akota, qui aujourd'hui représentent moins de 3% de la population du Dakota. Donc, pour voir comment ils ont été décimés, génocidés. Donc, aujourd'hui. On a des, des empires, donc l'empire colonial français, qui, a, euh, qui ne reconnaît aucun droit, par exemple, aux, aux autochtones de Guyane. Les autochtones de Guyane sont considérés comme des citoyens français, alors qu'ils sont dans une situation... Il n'y a pas de CHU en Guyane. C'est-à-dire qu'il y a un seul grand hôpital. C'est-à-dire que si tout à coup, tu, tu as quelque chose de grave, il n'y a qu'un seul hélicoptère et tu as intérêt à prier pour que l'hélicoptère arrive. Non, tu es mort tu es mort. Donc, on voit bien que ce principe d'égalité euh, dans, dans la République, euh, on te dit liberté, égalité, fraternité, il est au milieu. Sauf que c'est l'inverse. Normalement, il devrait d'abord y avoir de la fraternité. Conditions de l'égalité, l'égalité, condition des libertés. Eh bien, ces, ces principes-là, ils sont bafoués, ils sont inexistants dans, dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Parce qu'on appelle ça « dom-tom », on n'appelle pas ça « reste de l'Empire colonial français ». Il n'y a qu'une un, crapule comme Roger Nimot pour oser parler de « reste de l'Empire colonial français mais, ». Mais ces gens-là ne sont français. Euh, dans le texte au niveau de la loi au niveau, au niveau de leurs devoirs mais au niveau de leurs droits eh bien ils ont les mêmes droits que moi ils ont ils ont le droit de fermer leur petite bouche et de courber les chines. Et c'est pour ça que je dis, la reprise du pouvoir va se faire justement dans la dénonciation du système. Et cette grève du vote, avec des affiches fort belles, qui avaient été décidées en mai 68, c'est ça qu'il faut remettre en avant. Il faut bien dire que toutes les commémorations par rapport à mai 68, moi, je m'en tape le coquillard. C'est-à-dire que ça n'a rien d'intéressant. Ce qu'il faut commémorer, c'est le putsch du, du, du 13 mai 58, qui s'appelait Opération Résurrection, qui est, qui est l'acte de naissance de cette inique 5e euh, République, avec un roi élu qui peut gouverner par décret avec le 49.3 et avec des ordonnances. Donc, après. Pleurer sur Macron, je m'en fous de Macron, je m'en fous de Sarkozy, je m'en fous de Hollande. Ce sont des guignols. Par contre, par contre, moi je suis très heureux. C'est-à-dire que le groupe Veolia, est-ce que vous en avez entendu parler? Mais il euh, y a eu une suspension du contrat qu'il y ait le syndicat interdépartemental de l'assainissement de l'agglomération parisienne, c'est pas rien quand même, ça représente l'eau pour, pour des millions de, de Français en région parisienne, Eh bien il a été dénoncé ce contrat, il avait été signé cet été et pourquoi Parce qu'on va décider de, rem... de la mise en régie de l'usine de Valenton euh, à partir du 1er avril 2018. Donc vous voyez, on est le, le, on est le 5 avril aujourd'hui, donc bah, ça va faire 5 jours que euh, l'usine de Valenton et, et passer à nouveau en gestion publique de l'eau. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en parle pas. Ça ne fait pas les premières pages. Et moi, je tiens à remercier, et, et, et ce n'est pas coutume, parce que vous allez voir un anarchiste qui remercie l'ancien préfet de police de Paris, M. Michel Cadot, parce que M. Michel Cadot, il est tombé de vélo euh, l'été dernier, et il est devenu préfet dîle de france Comme quoi, une chute de vélo peut apporter des bonnes choses. Et en étant préfet dîle de france eh bien, il a dénoncé de graves irrégularités irrégularité dans la passation du contrat au groupe d'Antoine Frérot. Le, Antoine Frérot est le patron du groupe Veolia et Antoine Fré, Frérot, c'est un des plus grands soutiens financiers de la candidature d'un certain Emmanuel Macron. Oh, elle est pas belle la vie Elle est pas belle la vie Et là, là on, on, a, on a une mise en, en, en perspective de ce que sont les médias français. C'est-à-dire que pour ouais, désespérer le peuple... C'est ce que tu dis, effectivement, parce que c'est-à-dire que, que tout ça, c on, on connaît la situation bien d'avance, et si tout ça s'est truqué, c'est... Et bien sûr euh, Moi, moi j'étais effrayée, ça, je ne cache pas quand je regardais euh, la télévision. Ça fait peut-être un... Je ne la regarde hein. plus, ça me fait trop peur. Euh, non, il faut, <rire> Il faut regarder même les choses, il faut regarder la vérité face en face, même si tu n'aimes pas le visage, il faut regarder. Parce que qu'est-ce que j'ai dit On avait une, un jeune ministre visitant l'Angleterre, ang c'était Emmanuel Macron, mais la façon dont il c'était avant les, les, les élections. Mais la façon dont il est rentré dans l'Angleterre et comme il était plein de soi-même, avec sa suite, ses, ses caniches, tout le monde... Ça court Ça court. Et bah, un roi, il se déplace avec sa cour. Oui, et moi, je ne savais pas qu'il est déjà devenu le, le roi. Mais si, c'était déjà prévu, Jacques-Athalie l'avait dit. Là, je ne savais pas, mais... Et c'était très décourageant à voir quelque chose déjà, déjà décidé, parce qu'il avait l'air il avait l'air de, de, de conquérant. Tu sais, tu sais que notre prochain, notre prochain président de l'INIX Vème République sera une femme. Jacques Attali l'a annoncé aussi. C'est-à-dire que on, on sait très bien, on est on est là, notre vote est, est à peine consultatif quand on a voté par référendum le 29 mai 2005 contre ce projet de constitution qui a été écrit quand même par le par le fils Giscard. C'est-à-dire que c'est Valéry Giscard ce, allez on va le dire, ce, ce réactionnaire pur souche, qui a, qui a écrit ce projet de constitution qui permet à chaque État membre de l'Union européenne de rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent euh, naïvement qu'en 1981. Euh, on avait aboli définitivement la peine de mort en France. C'est faux. Sinon, pourquoi le député Olivier Dassault, président du groupe presse et président de Dassault, du groupe Dassault, aurait plusieurs fois déposé des projets de loi pour rétablir la peine de mort en France pour actes de terrorisme Et n'oublions pas... Alors, tout, tout ça, on peut le, le trouver sur Internet. Et donc, et donc voilà il faut bien le rappeler, c'est que ces jeunes qui sont condamnés, qui sont le couloir de la mort condamnés à être décapités et après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public, ils le sont pour terrorisme parce qu'une fois qu'on t'a torturé en prison, et ben effectivement euh, je transforme n'importe qui en terroriste tu es une théorie, je suis un terroriste tout le monde est terroriste, on te torture en prison tu es tout de suite un terroriste, tu avoues tout ce qu'on voudra te, te faire avouer, et donc aujourd'hui on a des députés parce qu'il est député donc on a des gens qui peuvent être président d'un groupe de presse, président euh, d'un groupe qui fabrique des armes, et il peut en plus être député, comme s'il y avait zéro conflit d'intérêt. Et donc, et, et là, tout à coup, les insoumis, on a des gens qui se mettent un petit triangle rouge euh, sur le côté. C'est le symbole nazi pour les prisonniers politiques. Eh bien, c'est honteux. C'est honteux parce que moi, regarde, j'ai pas un petit triangle rouge, moi j'ai un truc ici c'est pour Léonard Pelletier Léonard Pelletier ça fait plus de 40 ans qu'il est en prison aux états unis d'Amérique voilà un prisonnier politique voilà des prisonniers politiques et Carl euh, Gond. Et, et les élus, et les élus. Il, y a des, il y a des élus catalans qui sont en prison en Espagne et moi j'entends pas les insoumis ouvrir leur petite bouche je ne les entends pas ils ont le symbole du petit triangle rouge pour les prisonniers politiques mais ils ne font rien pour les prisonniers politiques, ils ne font rien et donc ces gens-là, c'est pour ça que je les traite de criminels crapules. Parce que une crapule criminelle, c'est quelqu'un qui prétend quelque chose et qui fait l'inverse de la chose. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait le beaucoup plus de mal. C'est que les médias, comme l'avait dit Malcolm X, eh bien, ils arrivent à transformer un innocent en coupable et un coupable en innocent. Ils sont devenus le plus grand pouvoir parce qu'ils ont la, le, le pouvoir sur les esprits. Et actuellement, la criminalisation, le pire des crimes dans cette société, c'est la pauvreté. Voilà. Et celui qui est économiquement faible, comme mon ami Muriel, comme moi, eh bien, eh bien il n'est rien. Et il n'est rien. Et ça a été dit, et ça a été dit par M. Emmanuel Macron. Muriel, excuse-moi de te le dire. Tu n'es considéré comme le rien, mais pas uniquement par Emmanuel Macron, mais aussi par son opposition. Et c'est pour ça que tu, tu ne reçois pas de soutien. C'est pour ça que les gens n'ont ont rien à faire d'une femme vieille, malade et économiquement oui. faible. Et c'est ce monde dans lequel on vit, et c'est ce, pourquoi je dis qu'il faut la militer. Tu sais, Il me demande trop perçu. Euh, comme si j'étais une criminelle, que, quelqu'un qui a caché, je ne sais pas, 2005, 2006. 2006 tu as caché tes langues Nina Oui, que oui. j'ai caché, caché, je ne sais pas moi. quoi, mais attaquer une mère, euh, famille monoparentale, avec un trop petit, c'est vraiment trop. trop. Mais... C est, c est, c est, je ne sais pas, je voudrais, je voudrais attendre votre réponse. Est-ce que jamais Est-ce est que c'était jamais oui la... Oui, oui, alors malheureusement, malheureusement, et, tu, et moi je vais te dire, dur, dur avec les faibles, obséquieux avec les puissants. Eh bien, la bureaucratie, elle est comme ça, elle est comme Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon est un bureaucrate, il est mielleux avec les puissants, il, il, dit, il, dir, il te dira que le groupe d'assaut fait de formidables avions. Oui, effectivement, ce sont des avions de chasse. Mais il se satisfera qu'une entreprise publique comme la DCNS vende des sous-marins anaérobiques. Oui, effectivement, un sous-marin anaérobique, c'est un tueur de sous-marins nucléaires. Et effectivement, que quand on tire une torpille dans un sous-marin nucléaire, c'est pas très bon pour les petits poissons, et les océans. Mais, mais tout ça, tout ça, et eh bien ce sont les gens qui sont obséquieux avec les puissants et durs avec les faibles. Et donc, quand on réclame un trop perçu, et eh bien ça correspond tout à fait au fait que l'UE enferme. Euh, euh, un, un représentant de région espagnole hein, pour abus pour, euh, d'argent public et ferme les yeux sur le Luxembourg qui a le produit intérieur brut par habitant le plus fort de l'Union Européenne tout simplement parce que ces gens là sont la plaque tournante euh, de la défiscalisation que ces gens là sont des escrocs pleins aux as et, et des mafieux mais seulement ils savent mettre le bon imprimé ils, savent, ils ont le tampon Union Européenne. Et donc, tu sais, pendant l'Allemagne nazie, si tu avais un tampon de, de la Gestapo sur un papier, mais tu pouvais aller où tu voulais. Tu pouvais aller où tu voulais. Oui, mon enfin, favori. Moi, ça. carrément sujet de sujet. La vieillesse, là. Non, non, mais non, c'est pas intéressant. La vieillesse, deux fois, tu m'as balancé ça. Non, j'ai pas Alors, dit la vieillesse. Je fais partie des jeunes seniors. Je me dis, qu'est-ce que tu vas me dire dans 15 ans c'est pas moi qui t'ai rien à voir. Non, mais c'est le jeunisme. Mais tu sais que la société, elle est comme ça. C'est le jeunisme. Et Macron, en a élu. Ça a été un des principaux arguments. Bien sûr, tout à fait. Ce jeunisme institutionnel est aussi une forme de dictature. C'est la dictature de l'âge. C'est la dictature du regard. C'est-à-dire, c'est la femme qui a une culotte de cheval et qui dit Je vais pas aller sur la plage. C'est-à-dire, c'est notre image même. C'est la façon dont nous nous pensons qui est maintenant instrumentalisé par les médias c'est-à-dire qu'il y, y a une journaliste qui a écrit un livre, nos logos nos logos, mais, mais je pense que le sens profond de, de la logotomisation, parce que moi j'appelle ça la logotomisation des populations c'est que justement, à partir du moment où on met une petite virgule de merde à la Nike ou qu'on met un fi euh, comme fait la France indignée donc vu que c'est France moi j'ai dit pi, pi Pi, tu sais, la porte, pi. pi, pour le peuple, le peuple indigné plutôt que la France insoumise. Parce que moi, je préfère des peuples indignés. Et je dis qu'aujourd'hui, les peuples doivent s'indigner. Et c'est pour ça que je demande aussi la fin des États-nations. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'on voit en Égypte Toi, tu étais reporter de guerre en Égypte. Eh bien, en Égypte, il y a Al-Sisi, un mec qui a fait un militaire, qui a fait un coup d'État qui assassine, qui a assassiné un ressortissant italien. Mais il a été torturé, mais de manière atroce. Et on a retrouvé son cadavre, on a bien vu. Ils l'ont torturé à mort. Torturé à mort. Et, pareillement, la France vend des avions rafales. Donc, Monsieur Olivier Dassault, président du groupe Presse, euh, député à l'Assemblée nationale, bah, ça, président du groupe Dassault, ce, ce, ce, ce type-là n'est pas remis en cause par l'ensemble de la classe politique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un projet de loi Je ne sais pas où est disparu l'esprit français combatif. Où il est disparu depuis 1800, 1900, alors, de, de, de, de, moi, je pense qu'il n'a pas disparu. Ah, Bruno euh, En direct, l'arrivée de Bruno, de notre ami Bruno. Un, un petit mot. Salut les gars, ça va Ça va, ça va. Tu vas bien donc, on va continuer alors. Donc, on était avec Nina, avec tout le monde, avec, avec Muriel, avec Marc, à parler de l'impuissance sociale bureaucratique. C'est-à-dire comment la bureaucratie arrive à nous couper les ailes. Parce que moi, je suis comme, comme certains, c'est-à-dire que je pense, je pense pas à Eros, je pense à Pteros. Parce que je pense qu'on ne tombe pas amoureux, mais qu'on s'envole amoureux. Et c'est le vrai sens. Et dans le banquet, euh, justement, il y a le sens où on oppose Pteros à Eros. Que, la, que bon, il ne faut pas dire que je ne sais pas, tout le monde a bien remarqué que la, la, la, la puissance mortelle de la bureaucratie c'est son anonymité Anonymat, oui. oui, anonyme, merci c'est-à-dire si tu voudrais vraiment euh, pointer, prendre un doigt et dire où est, où est la personne la personne n'existe pas c'est ce qu'il appelle l'âge robotique d'anthropocène que tu ne peux pas nommer le mal. est-ce que c'est Macron tu ne peux pas dire Macron parce que c'est juste un prénom comme ça ou non mais, mais le problème est dans cette euh, anonymat de... Moi je suis allée je ne sais pas combien de fois à la CAF, à RSA, Bureau RSA et tout ça, à démêler, à essayer de démêler les choses, mais je rencontre seulement les logiciels. Eh bien on va on va terminer là-dessus. C'était effectivement dictature bureaucratique et en fin de compte, anonymat des coupables culpabilité dissoute dans l'anonymat des sociétés anonymes à responsabilité limitée, comme elle s'appelle elle-même, et donc cette responsabilité c'est à nous non pas de la limiter mais de l'exprimer et d'exiger que notre pouvoir, parce que nous n'avons pas récupéré notre pouvoir, notre pouvoir la démocratie, c'est le pouvoir de s'exprimer et donc nous avons fait acte démocratique ce soir et j'appelle les gens à nous regarder même en différé et à nous rejoindre la semaine prochaine parce que nous ne lâcherons rien et nous commémorerons l'origine putschiste et militaire de l'inique 5 République française qu'il faudra bien un jour mettre à bas de manière non violente et insubordonnée. À la semaine prochaine.